La Turquie est un pays euh, à la fois euh, fascinant et, et imprévisible, un pays où j'habite depuis euh, 2015, un pays où j'ai assisté à, à tous les soubresauts de ces dernières années, euh, la dérive autoritaire, les attentats, le coup d'État raté de, de 2016 et plus récemment aussi euh, les tremblements de terre. Et euh, pour ce roman spécialement, j'ai voulu justement aller au-delà au des événements que j'ai suivis en tant que journaliste, faire un pas de côté et euh, pouvoir euh, raconter euh, derrière la chape de plomb cette résistance impressionnante de la société civile, euh, des, des professeurs, des avocats, des, des, des militants. Et, euh, et au gré de mes reportages, je suis tombée sur, euh, sur l'histoire d'universitaires qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés purgés, mais à une, à une dimension euh, très, très, très phénoménale. Des milliers de professeurs se sont retrouvés sur la touche du jour au lendemain. Et c'est une histoire qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup marquée, parce que là, on touche vraiment au cœur de la société. Les profs, ce sont des passeurs de savoir, ce sont des passeurs de, de culture. Et j'ai fait le tour du pays, de la Turquie, pour aller à leur rencontre. Et là, ça s'est imposé presque comme une évidence. Il fallait raconter leur histoire. Et le meilleur moyen de raconter leur histoire, c'est d'essayer de l'incarner à travers un couple. Un couple de professeurs pour raconter de l'intérieur, pour me mettre vraiment dans leur peau et de raconter en fait l'impact du politique sur l'intime euh, en, en, en vivant tout ceci à travers la chair de, de, de, de ce couple et c'est un couple où le mari euh, se retrouve du jour au lendemain euh, derrière les barreaux euh, pour avoir euh, signé une pétition pour la paix et soudainement il est accusé de terrorisme donc c'est un paradoxe ultime mais qui, qui révèle aussi la dérive autoritaire aujourd'hui en, en Turquie et en fait, soudain, il bascule complètement en absurdie. Et euh, ce qui est fou, c'est que donc lui, il se retrouve derrière les barreaux, mais sa femme, qui avait toujours euh, fui la politique, eh bien elle, elle se retrouve à batailler pour son mari. Et en, en bataillant pour lui, elle, euh, elle découvre un monde qu'elle avait ignoré toutes ces années, tout ce monde parallèle de, de militants, de, de professeurs. Et quelque part, au fil du temps, elle, elle reprend le flambeau de son mari et en reprenant le flambeau de son mari, finalement, elle découvre le secret de son mari, de son époux qui l'a qui poussé à mener ce combat. Jusqu'ici, tous les livres que j'ai écrits étaient vraiment rattachés au réel. C'était une vraie littérature du réel euh, qui partait d'histoires vraies, euh, que je remettais en perspective. Euh, parce que j'estimais je, qu'elles qu elles elles, elles méritaient plus de place qu'un qu simple article, comme je le fais au quotidien euh, dans mon journal euh, Le Figaro. Et là, pour, ce, pour ce, cette histoire, cette histoire de cette purge massive qui a touché euh, le corps enseignant en Turquie, euh, j'ai voulu aller au-delà de ça, j'ai voulu explorer une nouvelle forme d'écriture. J'ai toujours été passionnée par les formes d'écriture, euh, même petite, je me souviens, euh, euh, je suis d'origine iranienne et... Euh, J'écrivais depuis Paris des, des lettres et je faisais des dessins à mes grands-parents qui étaient restés à, à Téhéran. Et, et avec du recul, je, je, je réalise aussi que ça me fait beaucoup penser à, à une, une poétesse et, euh, et peintre libanaise qui est décédée il y a, il y a deux ans, qui s'appelle Etel Adnan. Et, et Etel Adnan, elle disait toujours ça, elle disait toujours écrire, ses dessiner. Et pour moi, ça résume tout. Euh, ça résume cette possibilité de, de raconter le monde différemment, sous différents angles, sous différents prismes. Et, et soudain, par rapport à cette histoire de professeur, cette histoire de, de, de purge en Turquie, ça m'est paru comme une évidence. J'ai eu envie justement de, de prolonger cette histoire, mais à travers un, à travers un roman, euh, donc me détacher de cette réalité, m'accorder plus de liberté pour quelque part peut-être aussi euh, me rapprocher plus à... à un certain moment, d'une certaine forme de vérité, en tout cas d'une vérité peut-être que je recherche, une forme d'espoir aussi dans un, dans, une, dans un chapitre de la Turquie aujourd'hui qui fait face à une dérive autoritaire, voire à, à une dictature. Tout ceci se passe aux portes de l'Europe. Euh, il y a beaucoup de gens que je rencontre au quotidien en Turquie où j'habite qui sont désillusionnés. Et moi, j'ai justement voulu essayer de trouver cette, cette forme de lumière qui, qui est toujours là, euh, au fond des ténèbres. Et peut-être que cette lumière, au, au moment où ça va vraiment mal, cette lumière, je ne pouvais la, la retrouver qu'en la recréant, qu'en transcendant cette réalité du quotidien euh, pour aborder autre chose et, et faire vibrer ce couple de professeurs qui, qui malgré tout, essaye de, de tenir debout euh, quand, quand il n'y a plus rien de, de, de possible au, au quotidien. La Turquie d'aujourd'hui euh, est, est complètement transformée par rapport à la Turquie dans laquelle je suis arrivée il y a 6-7 ans maintenant. Euh, il y avait encore euh, une véritable société civile active, il était possible de manifester le 8 mars pour, euh, pour la journée internationale de la femme, il était possible de défendre la cause des Kurdes, une des minorités de la Turquie, de défendre euh, la cause des, des, des Arméniens, d'évoquer de, peut-être un processus aussi de, de, de reconnaissance du, du génocide. Euh, Aujourd'hui, tout ceci a été effacé, tout ceci a été euh, rayé de la carte de la Turquie. Euh, non seulement les femmes ne peuvent plus manifester, mais en plus... Euh, euh, le président Erdogan a, a, a osé même retirer euh, la Turquie de, de la fameuse convention d'Istanbul, qui ironiquement avait été signée en, en Turquie à l'époque, qui consistait à défendre euh, euh, le droit des femmes et à protéger les femmes contre la violence, euh, notamment la violence euh, conjugale. Mais, mais ce qui me marque en même temps, c'est que derrière cette chape de plomb, il y a toujours cette résistance, cette résilience. Et à un moment donné, et c'est ce que je, je peux voir au quotidien par rapport aux gens que je fréquente, c'est que la, la peur se transforme en force et devient un véritable moteur. Et, et c'est ça que j'ai voulu aussi raconter dans l'alphabet du silence. Le titre n'est pas non plus anodin, parce que euh, cet alphabet, justement, c'est ce langage qu'on peut faire sortir du plus profond de nous-mêmes euh, quand la douleur est tellement forte, qu on, quand on n'a plus de mots pour la raconter. Euh, Goktaï, mon professeur d'université, qui est un professeur d'histoire à Istanbul, quand il se retrouve derrière les barreaux, confinés à l'isolement le plus total, euh, il, ne plus il ne peut plus parler, il n'a plus personne à qui parler. Alors il va se réfugier dans les rêves, mais quand il n'arrive plus à rêver, il part dans l'écriture. Quand il ne peut plus écrire, euh, il s'évade à travers des dessins. Et, et, et c'est cette, euh, cette lumière qui va toujours exister, c'est ce renouvellement du langage euh, à laquelle on va pouvoir toujours se raccrocher comme une, comme une boussole et qui va permettre même... D'aller au-delà de ça et de révéler une part à la fois étouffée de soi-même, euh, mais aussi une part cachée de soi-même. Et, et je travaille beaucoup dans mon roman sur cette question de l'effacement, parce que ce n'est pas nouveau. Erdogan, oui, il, il réinvente un récit, un récit national. Il efface le passé, il efface le passé d'Atatürk, euh, euh, qui avait fondé la, la République de, de Turquie en, en 1923. Mais il le fait comme à l'époque aussi Atatürk a aussi effacé à sa, à sa, à sa façon euh, tout l'héritage de l'Empire ottoman. Et, et pour revenir à la question des mots, à la question du langage, euh, Atatürk, en son temps, quand il est arrivé au pouvoir en 1923, euh, pour moderniser, comme il le disait à l'époque, euh, le pays, pour effacer l'héritage musulman et islamique, euh, il a imposé plusieurs choses. Il, il, a, il a arraché le voile aux femmes. Euh, il a également euh, imposé une certaine forme de laïcité euh, à marche forcée. Et puis... Il a imposé un nouvel alphabet, l'alphabet latin, euh, qui a fait que du jour au lendemain, les Turcs n'étaient plus capables de lire les textes hérités de leurs parents et, et de leurs grands-parents. Et, euh, et c'est là-dessus aussi que j'essaye de travailler dans, dans mon livre, sur cette euh, volonté d'une société de se réconcilier avec son passé, euh, de se réconcilier avec euh, la diversité très riche de, du pays, et de se réconcilier évidemment avec sa langue, avec les mots, pour pouvoir euh, euh, refonctionner et, et, et tenir euh, droit, euh, droit debout euh, face, à, face à un pouvoir qui, qui, qui veut être catastrateur et qui, qui en permanence veut réécrire l'histoire.